Pourquoi j'aime la culture russe Ce sont tous vos poètes, vos écrivains. C'est surtout Pushkin. Et c'est ma grand-mère qui m'a fait euh, aimer les poèmes de Pushkin dès mon enfance en fait. Et quand je faisais du théâtre, j'ai eu l'occasion de jouer le personnage d'Astrof. Dans on Klevania. Uh, c'est Tchekhov. Che oui, euh, tu vois, j'avais oui, bien sûr. Uh, et, et aussi также et quand je занимался театром, мне повезло и мне и мне я играл Астрова. Et pour moi la, la Russie, c'est un modèle de, uh, de on retrouve toutes les confessions religieuses. c'est un de me... modèle de paix en fait. Et pour moi la Russie, c'est un modèle de monde, on peut dire, et toutes les confessions religieuses, elles comme elles s'unissent. Voilà, c'est pour ça que j'aime la Russie, et elle, elle, est, elle est romantique et je trouve qu'elle a, elle a un sentiment qui est fort. Les gens ne trichent pas, s'ils vous, vous aiment, ils vous aiment, ils vous le disent. Il n'y a pas de faux semblants, c'est ça que j'aime, c'est la franchise. Voilà. Et je suis heureux d'être ici. Parce que la Russie a perdu plus de 25 millions de, de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et, et quand je vais sur scène et que je chante, je pense à tous les, toutes les personnes qui sont, per, sont mortes pour la guerre. Et je tiens à remercier la Russie d'avoir euh, gagné la guerre. Voilà, я, euh, я благодарю Россию за, за победу, за то, что она выиграла. Эту... Поэтому я сегодня, в этот вечер, здесь. Oui.